Attends, j'ai dis. je dis. Non, je veux, je récupère récupérer le truc. Peut-être que si je casse un truc, il va peut-être réagir. Oh j'ai appris de la magie. En même temps que ton lève, je fais mes devoirs, du coup j'ai une petite question. Si dans une règle orthomanaie, nous plaçons les points A2. Pour tenot, un triangle. Justifiez votre réponse. Alors attends. attends. Alors attends. Euh... Ouais, trop cool. il <rire> bah, faut vous apprendre à faire les maths en lit. Oh super Oh trop bien On peut le faire carrément en lit. Ah je savais pas ça. Alors, si le point A. Attendez, je vais même redonner un peu le live en attendant. Vous mettre un peu de la musique en attendant. Alors En plus, la musique qui va bien parfaitement. Allez alors, c'est parti, A, point .4 et 2 Du coup, 4, 2 Je mets le point ici Si je mets sur 2, 5 Ouais, je crois que je me suis trompé Je crois que c'est comme ça C'est 2 Et comme ça, c'est 5 Si on fait .2 voilà, .2 Et 7 Il m'a l'air pas trop un rectangle. Hein. Peut-être que c'est moi qui me sigourais sur un truc, ou quoi Euh, c'est l'air lettre, je être Ah bah oui, on en a pris les vannes Donc, je pense que ce n'est pas trop un rectangle. Voilà, je pense que la réponse c'est ça. Très largement. Tu as ta réponse euh, justifiée, et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, Ce serait parce que le point, sais de savoir comment je pourrais faire un temps. C'est que normalement, euh, c'est que regarde, tu tiens en compte le nombre de cases ici. Tu vois, il faudrait que ce soit les mêmes ici. Là, là par exemple, là t'as 1, un, une case, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, t'as 6. Et là, 1, 2, 3. Voilà, là c'est 3. Alors lui. Que le dé. Lui il a 1, 2, 3. Donc là c'est bon. Mais sauf que là il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc il a. Donc le D, il a.. Euh... Il a un écart. Le D il a un écart de. Euh... D'une place. Voilà, enfin je sais un peu comment je crois dire Alors, Voilà, j'ai trouvé ta solution, Pérogée. C'est que. Euh... Voilà, mais allez-y, hein. si vous êtes chaud pour d'autres exodobats, euh, là je suis chaud là. On ne l'arrête plus. Je souhaite je dois aussi faire des recherches sur la statue de la liberté en anglais. Alors attendez. J'ai une solution pour ça. Mais c'est plutôt des maths. mais c'est pas grave, l'emmener euh, je suis assez bon aussi. Fact, ouais, voilà. On va faire, on va faire fact for, for kid hier. Yeah. En plus, c'est sur history, e c'est là où il y a le même euh, alien. Ah, il n'y a pas de vidéo Ah, super. Je pense que ça va être tournage tournage, Béranger. Euh, Ce statue of liberty is a large statue. Cette statue of liberty. L'anglais, euh, je suis assez bon aussi. Enfin, je pense que tu peux... Euh, tu vois, genre, tu peux... Euh, prendre cette partie-là. Avec nous. <rire> Bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais là, ouais, c'est assez simple. C'est la, c'est, euh, une grande statue sur euh, la, sur l'île euh, de la Liberté, à New York, à New plus précisément, euh, et cette statue s'est donnée au, euh, aux... en France, évidemment en France, parce que c'est, euh, c'est, euh, en plus, c'est euh, celui qui a créé la, la, Tour Eiffel, si je dis pas de conneries. Pour dire que c'est fait par le créateur de la... la Tour Eiffel. Tu peux prendre ça comme résumé, qui veut dire tout simplement euh, correspond euh, à la liberté euh, des de états unis de la démocratie. Il faut pas prendre tout ce qu'il y a sur le euh, sur le truc. Hein. Il faut tout simplement euh, prendre euh, les parties les parties assez courtes et que tu peux aussi comprendre, sont en fait. euh, On a France amusant avec Hugo. Et je suis pas du tout le rythme. Je pense que tu prends juste une bouts de phrase ici. Et si tu arrives à comprendre, ça peut y aller. l'emmener, euh, je suis assez bon aussi.